au chapitre, psaume chapitre 57 psaume chapitre 57 nous disons la parole du Seigneur psaume chapitre 57 « et pitié de moi, oh Dieu !»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 L'éternel, le beau berger. encore dans ta maison aujourd'hui, oh Dieu, pour louer ton Seigneur, célébrer ta gloire, mon sera pour tes hauts Seigneur. C'est vrai, nombres et tes hauts faits sont tellement innombrables, nous sera, parce que pour nous, tu fais toujours des grandes choses, Amen. pour nous, tu as toujours fait de merveilles, Seigneur, allez, allez, allez. Pour nos voix, nous chanterons les chants des Sillons pour la gloire tout de ton nom. pour la merveille, que nous accomplir encore pour chacun de nos allez, pères. pères, pour ce que tu as fait pour allez, nos frères. Que tu as fait pour ma soeur, pour aussi nos enfants, nous sommes bénis, nous te disons encore merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui nous avons le souffle de vie Seigneur et aussi dans ces lieux pour te louer, mon Seigneur béni. Que tu ne grâces, mon Père personne. Merci encore pour cette grâce, mon Seigneur. Louange et honneur à toi. Pour tout ton peuple encore, mon aimé Seigneur, qui aujourd'hui ce soir, et par différents endroits, sont aussi assemblés pour écouter ta parole à toi, Père. Afin de voir elle moi aussi marcher selon ta voix, toi, Père. Oh, nous avons trouvé grâce devant le Dieu très haut, Seigneur. D'entendre ta voix, mon aimé Seigneur. D'être éclairé réellement par toi, Seigneur. D Être souhait par toi, Seigneur. Oh combien nous sommes l'assurance, Seigneur, que tu nous recevres dans les cieux, Seigneur. L'orange est honnête à toi. Tu es vraiment merveilleux, Seigneur. On croit à toi pour ce que tu as fait, Seigneur. Tu es vraiment le Dieu merveilleux. Tu as fait les des promesses, Seigneur. Et tu tiens tes promesses à toi, Seigneur. Que pourquoi pas, nous sommes consolés, mon bénéfice, à l'histoire. Dans le monde est bouleversé, Seigneur. Les hommes n'ont pas de sport de l'avenir Dieu. Nous, nous sommes heureux, mon Père. parce que tu es notre espérance pour moi. Tu es réellement notre appui puissante. Béni sois-tu encore ce soir. Puissante les cantiques qui sont et les rencontres les grâces pour ce soir, pour chaque frère et pour chaque soeur encore Père, au qui a chanté pour ta gloire, qui a dansé pour ton nom, mon bénéfice Seigneur, dans le cœur se réjoué à ta présence, mon Seigneur, nous te disons encore merci, merci pour la délivrance sur notre bénéfice, mon merci encore pour la guérison, Seigneur, merci vraiment pour le salut des âmes que tu as pris encore jusqu'aujourd'hui, mon tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être glorifié, Père. Béni sois-tu encore ce soir, mon Seigneur. Tu gardes les départs à aussi, Seigneur, et ceux qui sont à toi. Nous t'en sommes reconnaissants encore, mon sauveur. Béni soit ton nom, Père, car nous t'avons ainsi dit, merci. Au nom de notre Seigneur le Jésus -Christ. Amen. Amen. Amen. et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son Seigneur soit béni. pour convenu ce Nous bon, remercions notre Dieu. Ce que nous avons encore, ce privilège de pouvoir vous le ensemble, de savoir qui nous a gardés, tout le long de jusqu'aujourd'hui, et que nous pouvons avoir aussi nos frères et soeurs qui sont avec nous. Nous le remercions pour notre précieux frère, le pasteur Abraham, pour qui nous avons prié, qui devait prendre effectivement les voiles pour venir parmi nous à Bruxelles, et comme le Seigneur a conduit qu'il soit là. Nous voulons dormir demain et venir juste saluer la sortie. Et Dieu te bénisse, bien mon précieux frère. Hein juste avant pour saluer la soirée. Je vous salue encore dans les nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie sincèrement pour vos prières. Vous avez suivi tout ce qui s'est passé chez nous. Vraiment, vos prières ont été exaucées. Amen. C'est vrai beaucoup de gens entendent les, les troubles, les, les cœurs nécessaires, il jamais c'est là. Mm -hmm. C'est bien d'entendre de, ça, mais ce n'est pas bon de les vivre. Mm -hmm. Il hein, ne faut pas vivre ça. Si Dieu peut nous en épargner, mm -hmm. ça serait vraiment une très bonne chose. Mm -hmm. hein, nous disons merci au Seigneur encore parce que de toutes les églises, on n'a pas entendu qu'il y a un frère ou une sœur qui serait parti par ces points-là. Mm -hmm. Il y a eu des moments très difficiles pour ne pas sortir, mais Dieu nous a gardés. Je vous remercie encore et je vous transmets les, les, les remerciements de l'Église pour les cadeaux que vous m'avez confiés quand je suis parti d'ici la fois passée. Vraiment, je ne sais comment remercier. J'ai remis les colis à l'Église et tout le monde m'a... Avec vous bénir. Il vous ai dit, bénissez nos frères, bénissez nos soeurs. Amen. Au lieu que vous m'avez remis, j'ai appelé le serviteur de Dieu. C'était le premier partenaire de toute l'Église. J'ai appelé les serviteurs de Dieu. Je dis voilà. Les cadeaux que vos frères vous ont envoyés. Alors, comme vous, vous êtes là en tant que serviteur, distribuer ça par rapport aux besoins des gens. Et tout le monde a dit, bénissez les enfants de Dieu. Amen. Nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, ce sont les bénédictions. Amen. Et j'ai dit, c'est arrivé. Je vous remercie encore parce que vous savez, quand nous voyageons, là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que vous pouvez quitter la maison, mais vous ne savez pas si tu allais y retourner. Pas seulement le voyage. La vie des hommes c'est un mystère. Oui, c'est un mystère parce que tu peux te réveiller le matin, tu es en bonne forme. Mais tu arrives après midi, tu n'es plus en bonne forme. Et c'est pourquoi chaque jour qui passe, nous ne disons amen pour le souffle de et quand nous sommes arrivés ici, quand j'étais dans l'avion, je regardais, j'ai dit mais cette attitude à laquelle nous sommes, si le Seigneur dit c'est fini, l'équilibre n'est plus, on va descendre comment et jusqu'où. J'ai commencé à réfléchir comme quelqu'un qui n'était jamais monté dans l'avion. Et j'ai dit, mais Seigneur, si toi tu as permis, alors. C'est toi qui vas accomplir Parce que si toi tu ne permets pas, rien ne peut se passer. Ah, qui dira qu'une chose est arrivée sans que l'éternel ne soit l'auteur. Personne. Ça savez les événements que nous avons connus, un jour on était à l'église, on était en train de faire un service. Un vendredi, toute l'année, le message était sorti. Il dit, dis à mes enfants de s'en préparer parce que nous allons passer par le moment difficile euh, C'est pas ça encore. Le message est sorti, après vous examiner, et on est resté. Mais quand la chose a commencé, le message est revenu. Voilà ce que je disais. Mais je veux vous garder, tu veux vous protéger. Et Dieu, quand il parle. Des fois nous ne, nous ne tirons pas trop d'attention. Mais Dieu parle. Amen. Euh, Dieu parle. Et quand une chose arrive, la, la Bible dit, et le prophète nous dit que Dieu ne peut jamais appeler quelqu'un en jugement sans l'avoir averti. Non. Que ce soit un nom, que ce soit une nation, un peuple, Dieu avertit toujours. Mais le problème, c'est que nous ne reconnaissons pas souvent l'avertissement de Dieu. Quand la chose est arrivée, c'est que ah, voilà ce que tu dit. Il faut faire attention, il faut se préparer. Et pas seulement ça, parce que ça bouge le jour, ni Et les chrétiens, ils doivent être prêts à tout moment. Parce que nous sommes des soldats. Ah, nous chantons toujours les chrétiens, nous sommes dans la plus grande bataille jamais livrée. N'est-ce pas Ah, et un militaire, quand il va à la guerre, il dit à sa femme et à ses enfants, à sa famille Je suis parti Si je reviens, ok Si je ne reviens pas, c'est ça Parce que Il a signé un serment Il a prêté un serment pour défendre La nation Et nous, nous défendons notre nation Nous défendons la parole Et pour la parole Nous sommes prêts à nous sacrifier hein? Alors Nous avons dit « Seigneur, garde nous protège-nous. » Et vos prières ont été vraiment de très, très, très grande importance. Vous ne savez pas comment nous avons passé ce moment-là. C'était des moments difficiles. Et continuez à prier pour nous, parce que... Je ne sais pas dire que c'est le début de, du commencement ou c'est quoi, mais prions seulement, demeurons dans la prière. Parce que nous sommes dans une situation vraiment très très précaire. Mais notre sécurité, c'est le sang de Jésus-Christ. Parce que même ceux qui ont des armées ou de quoi, ils meurent sans savoir, sans connaître comment. Mais toi qui n'as rien, tu dors là, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, les anges viennent, ils t'en Ce sont vos prières. Et ces prières-là sont vraiment de grande efficacité. Souvenez-vous vraiment de nous tous là-bas, parce que les moments sont très difficiles. Donc je suis là, je vais rentrer. Dieu vous l'a dit dimanche. Parce que c'est pour, pour ce jour. Et continuez à prier pour nous. Nous prions aussi pour vous. Parce que partout, il y a la guerre. Ça peut ne pas être la guerre des armes, mais partout c'est le combat. Hein? Partout c'est le combat. Comme la Bible dit que. Sachez que vos frères aussi sont soumis aux mêmes tentations, aux mêmes épreuves que vous. Là, ça peut être les épreuves de, des armes. Ici, ce sont des attentats ou de ceci ou de cela. Chacun là où il se trouve, il doit combattre. Parce que le chrétien, partout il est, il n'est qu'un combattant. Amen. Que Dieu bénisse très richement. Amen. Merci Amen. que Amen. Monsieur Seigneur, Merci pour votre frère, Quand Comme nous avons entendu aussi sur son témoignage au Père, le Dieu de son âme. Donc nous avons demandé de prier les uns pour les autres parce que ils aussi nos frères, c'est aussi nos soeurs frères. Avec de nous aussi, ici, nous prions pour que la perfection leur soit volée. L'homme s'en à produire, aussi, car comme tu as toujours fait, c'est Et s'est rendu témoignage, mon Seigneur, Tu sur ceux qui sont à toi, Père. Ah, monsieur, le protéger aussi, les son travail aussi pour venir sur le naturel, mon merci, dans ministère, aussi à aussi pour les lieux que aussi te servir avec le peuple qui sont là aussi, Monsieur, le protégé, merci encore pour ce que tu fais pour le nous avons prié aussi mon béni de Père. Voilà, c'est grâce aussi pour ce jour aussi ici, personne. Et tu sois avec lui aussi, mon bénémoine. Tu connais les produits de son père, mon roi. Je suis aidé parce que sans toi, on ne peut absolument rien faire. Nous voyons gloire à ton Seigneur, car nous avons aussi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous remercions notre Seigneur, comme nous l'avons entendu par notre Père, Le Seigneur veille sur ses enfants. Nous savons que. Si longtemps que Dieu n'a pas encore terminé une et bougé à gauche et à droite, et comme nous savons que si longtemps que le peuple de Dieu est encore là, le Seigneur veillera sur les ciels. Nous remercions notre Dieu pour ce qu'il nous conduit et qui nous aide à pouvoir réellement aussi réaliser, comme mon précieux frère le tout à l'heure dans sa prière. Et il est vrai que nous devons racheter les temps. Nous ne savons ni jour ni l'heure, effectivement, mais. Les jours peuvent aussi arriver, mais pendant que nous avons encore le souple de vie et que nous avons cette grâce de pouvoir nous tenir dans sa présence et nous nous y tenir pour que nous puissions entendre réellement non aussi sa voix, et lorsque nous entendons sa voix, comme le Saint-Écriture dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous ne voulons pas que nos cœurs soient endurcis, nous voulons que lorsque nous entendons sa voix, que nos cœurs puissent être attendri effectivement pour que nous puissions recevoir, voir et avancer afin que nous soyons vraiment de ceux qui ont la persévérance dans les choses de Dieu, pas ceux-là qui se relâchent effectivement, mais ceux qui persévèrent à pouvoir faire ce que Dieu nous demande à pouvoir faire. Nous avons le désir de pouvoir accomplir effectivement la volonté de notre Dieu, par la grâce qui nous attend de pouvoir réellement connaître euh, sa volonté par la parole qui nous est donc donnée. Je me souviens comme nous avons eu euh, la, la réunion dimanche et après la réunion, j'ai vu ma bien-aimée soeur Léa qui vient dans mon bureau. Elle était tout à fait joyeuse. Et je remercie Dieu parce que le Seigneur est celui qui nous connaît. Amen. Parce que parfois quelqu'un peut s'asseoir et dire « Oh, mais ce point pour viser ainsi de suite ?» Il ne faut jamais penser que ça ne sert à rien. Alors la sœur avait été chez elle à la maison, et déjà... c'est extraordinaire. Il avait écrit sa question ici. Et sa question, c'était en rapport avec la soumission. Il dit, ces derniers temps, je suis préoccupé de la soumission de la foi. Donc, c'était sa question. Et c'est pour ça que quand il était assis là, lorsque le Seigneur nous a parlé, et qu'il aimait, les gens pouvaient se poser la question. Mais en fait, Dieu parlait, en fait, que sa fille comprenne. C'est qu'elle avait comme préoccupation. Dieu nous parle, mon frère ma soeur. Parfois, on ne prend pas attention, mais effectivement. Alors, il y a aussi une autre soeur qui est venue me voir. et dit, mais, frère, c'est vraiment le Seigneur qui m'a parlé, parce qu'il y avait un point où moi, j'avais un souci. Et voilà que le Seigneur m'a accordé la grâce, effectivement. Dieu nous répond, Dieu nous place, effectivement, dans, dans les choses, pour que nous puissions être conscients, réellement il est en train de pouvoir agir au milieu de nous et aussi à nous, effectivement, afin que nous soyons toujours respectueux, effectivement, de ce que nous sommes dans sa présence, parce que, et je crois que c'était très touchant de voir que la question de la sœur était vraiment aussi profonde, avec les détails qu'elle voulait, et je crois que le Seigneur t'a répondu, Amen. dans le moindre détail, de sa question qu'elle avait, qu'elle qu n'avait qu pas évidemment, mais qu'elle avait ça depuis, qu'elle avait, il voulait me donner après. En disant, dimanche, je viens et puis je vais le voir après les dieux qui connaissaient les choses. C'est comme notre jeune soeur ici, Mora de Charlevoix, et je crois que c'était la semaine passée, elle était venue, et, elle avait un problème dans son cœur. En fait, elle était venue me voir dans mon bureau, dit, elle aime tellement le Seigneur qu'elle voudrait aller à la chorale pour pouvoir chanter, parce que ce que les seigneurs lui ont donné. Et puis, J'aime bien cette phrase. Elle me dit, mais frère, je vais bien aller à la couronne. Je dis oui si tu dois aller, mais il faut d'abord aller voir aussi mon frère Christian, lui dit que j'ai le désir de pouvoir aller. Alors, je pense qu'elle te montrera la place qu'il faudra. Alors, elle me dit, mais euh, j'ai le désir, certainement, je sens, mais d'abord, je ne peux pas aller comme ça. Je dois prier le Seigneur pour voir si c'est vraiment la volonté du Seigneur pour que j'aille à la Corra. J'ai dit que Dieu est tout elle est allée prier, et puis pendant que nous, nous parlions ensemble, elle me dit Mais, euh, je vais aller prier pour vraiment savoir si c'est Dieu. Elle dit Mais, il y a quand même quelque chose, quand même, qui j'y trouve un peu. Et voilà que nous prions à la maison le vendredi, ainsi de suite. Et, et bon, la chorale, c'est euh, le vendredi aussi. Mais là, elle dit Mais, quelque chose de tout à fait particulier s'est passé. Ma maman, elle vient, me dit Mais, vous savez quoi Je pense que. Euh, le vendredi, on ne va plus avoir la prière, oh. on le mettra samedi. Amen. J'ai dit non. Oh, voilà comment Dieu trace les choses. Amen. Alors, il est rentré quand même à la maison pour pouvoir prier. Je lui dis, dit, bon, j'ai dit, il va prier. Et puis, il est venu à l'assemblée. Alors, pendant qu'il était assis, il dit, Seigneur. Je disais, donc, euh, dit, pardon, la parole, je ne vais pas Et puis, il dit, Seigneur, si vraiment tu veux que j'aille à la cour, je suis assis ici. Fait que les frère là, puisqu'il parle sur le sujet d'autres choses effectivement, il dit, mais fait que pendant qu'il prêche, effectivement, il touche les problèmes du don. Alors il dit, j'étais assis, c'est matériel, tu parlais, tu parlais, tout d'un coup, paf. Et tu as pris les dons. Les dons de ceci, les dons de cela. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai failli tomber par terre. Il dit, mais Seigneur, ce pas possible. Il dit, tu peux aussi m'entendre, moi. Oh, allez, quand je peux demander quelque chose, tu m'entends. Donc, il dit le frère, tu as changé directement. Amen. Tu as commencé à parler des dons, des dons, des dons. Et puis tu retournes. retourné, tu dis Seigneur, Dieu parle. Amen. Nous remercions Dieu Amen. et nous croyons que nous avons notre soeur pour la morale. Nous prions que Dieu l'aide. Et comme le Seigneur lui a montré, les mamans et maman l'encouragera aussi. Et qu'elle puisse arriver à pouvoir servir son Dieu de tout son cœur. Nous, la remercions de tout notre cœur. Nous allons donc nous lever pour prendre dans l'unité de des samnitesiens. Premier épître de Paul aux des Et Et ils ont euh, verset 14 Alors, saint chapitre 4, verset 14, disons, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont endormis. » Notre Père et notre Dieu, nous, nous aimons beaucoup ta parole. Amen. Lorsque nous pouvons la ce lorsque nous pouvons aussi te voir à l'œuvre, Père, voyons au fond de notre cœur que tu n'as pas changé, Tu demeures comme nous cœur. Combien nous sommes heureux de pouvoir vivre avec toi, de pouvoir marcher avec toi, parce que nous avons trouvé grâce à votre grâce. Pour tenir davantage à pouvoir nous conduire, à pouvoir nous aider, Père. Ben. Nous t'aimons, Père. Ben. Car nous avons failli par le je demande pardon pour mon ami, ton père, ici pour ton peuple, aide nous encore ce soir parce que euh, nous avons vraiment besoin de pouvoir marcher d'une manière véritable avec toi, d'être vrai, ce soir. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour nos enfants, merci aussi pour nos bien-aimés qui sont encore en connexion à différents endroits. Gloire à toi. Et nous t'avons ainsi prié pour nom du Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que vous vous asseoir. C'est vrai, nous prions pour nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion. Et c'est là que notre sœur Brigitte me rendait témoignage parce qu'il il était donc en connexion à écouter. Puis il a invité aussi quelqu'un pour écouter la parole. Et la personne écoutait la parole. Et puis il dit à la sœur Mais mon Dieu, c'est merveilleux. Et puis il dit En plus, en plus, il a prié pour nous. Donc il pense aussi à nous qui sommes donc en connexion. J'ai dit à ma soeur, j'ai dit aussi à l'autre frère, effectivement, fait, je me dit, mais quand nous prions, et ceux qui sont en connexion, ce sont ceux-là qui sont en communion avec nous. Amen. Et quand le Seigneur bénit aussi, nous voulons aussi que la bénédiction aussi, aussi soit aussi pour eux aussi. Amen. afin qu'ils puissent aussi participer à ce que nous avons aussi comme grâce d'être dans la présence de, de notre Dieu. Nous le remercions parce qu'il est vraiment merveilleux. Vous savez, Dieu nous aime tellement qu'il veille sur nous de telle sorte que nous puissions nous sentir rassurés par lui Amen. être euh, encadrés et comme l'Écriture le dit dans psaume 34 que l'ange de l'Éternel campe vraiment Amen. autour de ceux qui le craignent Amen. nous devons être conscients que ce n'est pas une illusion mais c'est vraiment une réalité que cet ange campe vraiment autour de ceux qui le craignent a été écrit pour que nous soyons rassurés dans notre marche, enfin que nous ayons une foi saine à l'endroit de Dieu, de sa parole, et une confiance profonde dans ce que c'est Dieu nous a accordé vraiment cette grâce de pouvoir marcher avec nous et de pouvoir nous donner aussi effectivement ces anges pour que nous puissions avancer avec lui, effectivement. Et nous devons aussi être certains que le Dieu que nous servons est un Dieu qui nous tient et qui réellement veille dans notre vie dans tout le moindre détail. Et ce qui nous est toujours demandé pour que ces si Dieu ait la possibilité de pouvoir vraiment agir pleinement à nous, ce que nous, nous soyons comme David l'a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et cela que le Seigneur trouvera plaisir effectivement à nous, comme il en a trouvé effectivement aussi dans... Dans Noé, nous avons eu à pouvoir voir notre roi, effectivement, qui, à ce temps, effectivement, où il s'est trouvé, il a lui trouvé grâce aux yeux des, de l'éternel, effectivement, parce que Noé, en son temps, il marchait avec Dieu et il craignait Dieu, effectivement. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse et c'est vraiment la haine, donc, du mal, cela qui gardait cet homme et c'est ainsi que. Dieu donc trouva réellement aussi plaisir dans l'homme et que l'homme trouva donc grâce aux yeux du Seigneur pour que le Seigneur lui dise effectivement ce que la parole que Dieu lui adressa effectivement à lui, lui a donné la force de pouvoir réellement tenir pour pouvoir être fortifié tout le temps, en fait de pouvoir résister effectivement à ce que, ce que même la pensée humaine pouvait arriver à pouvoir lui dire que ben voilà, nous c'est quand même pas possible que... Il pleuve effectivement, mais la parole que Dieu lui avait adressée avait toute la puissance et la pensée de Dieu pour que dans le cœur de Noé, il puisse arriver à pouvoir être persévérant. Parce qu'il a dit Puisque tu as gardé, vous vous souvenez Dans Apocalypse, je pense que c'est cela, non hein, C'est cela, nous lisons, nous relisons chapitre 3, je pense que c'est cela. Je pense que c'est cela.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 Il fallait réellement la parole parce que quand la parole sort de la bouche de Dieu, elle a la puissance. Amen. Elle a la vie en elle, effectivement, de pouvoir réellement accomplir ce que Dieu a eu à pouvoir annoncer par elle, effectivement, pour qu'elle puisse arriver à pouvoir aboutir. C'est comme ça que vous vous souvenez même avec Abraham, la Bible dit qu'il ne considéra point que Alléluia. son corps Amen. était déjà usé. Amen. Parce que le corps disait que je suis usé. Mais Abraham ne voyait pas cela. Alléluia. Pourquoi À cause de la parole Amen. que Dieu avait donnée à Abraham. Et chaque fois qu'il voulait faiblir, la parole le fortifiait dans Donc nous avons besoin de pouvoir avoir la parole appropriée. Pour tellement action Amen. pour lesquelles Dieu veut arriver à pouvoir réellement faire. Et c'est cette parole, effectivement, pour le temps qui doit. C'est pourquoi vous avez remarqué, frère et que les quatre êtres vivants, chacun avait une phase différente. Amen. Donc à ce moment-là, on a la force effectivement du lion au combat Amen. maintenant parce que cette force est là, effectivement, on là effectivement. Parce qu'on a cela. Hmm. Et si on n'avait pas cela, nous ben, c'est la défaite. Amen. Mais puisque nous l'avons alors nous sommes vainqueurs, Nous avons la victoire, effectivement, oui, comme les saints Écritures. Donc, nous comprenons qu'effectivement, que c'est important de pouvoir réaliser d'abord, comprendre ce que Dieu veut et ce que Dieu dit, parce que ce qui fait la force du peuple de Dieu, c'est la foi, la parole de Dieu. Et quand Dieu, comme effectivement, en cet temps là en réalité, comme l'ennemi du peuple de Dieu, pouvait venir envahir, effectivement, Israël, mais ils avaient la parole, effectivement, qui leur permettait de pouvoir savoir que la victoire leur serait réellement accordée. Donc, le Seigneur veille sur nous dans notre marche, effectivement, dans notre vie. Et quand nous sommes attachés à lui, dans le moindre détail de notre vie, effectivement, et même vous savez, la Bible dit qu'il est notre Seigneur, il est vraiment le Tout-Puissant. Et qu'il est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Amen. <coughs> Amen. Satan ne peut pas être omniscient, non. ni omnipotent. Non. Non, non. Parce que le pouvoir qu'il a, c'est Dieu qui lui donne. C'est ça. Et Amen. puis, il a une limite qu'il ne peut pas dépasser. Amen. Mais notre Seigneur, il est le tout puissant. Amen. Donc, même le Seigneur Jésus, -même, il a dit, mais tout puissant. Amen. Donc, il y a Amen. un peu d'autres qui est le Seigneur, il y a Amen. un autre qui de tout pouvoir. Il m'a été donné à moi Amen. dans les cieux et sur la terre. Amen. Donc, il détient l'autorité sur Amen. tout. Amen. Et celui-là, c'est le Seigneur qui est le Celui-là qui est réellement ton rédempteur. À toi. Donc, nous, nous réalisons qu effectivement que nous avons trouvé grâce à ses yeux Pourquoi nous puissions être participants de choses, effectivement, auxquelles lui-même a eu à pouvoir effectivement mettre à Donc, nous ayons donc étant comme science, il nous a donc prédestinés. Puisqu'il a vu et qu'il sait et qu'il voit effectivement les choses. Donc, la grâce que nous avons, c'est que nous l'avons lui qui nous connaît. Amen. Mais Satan, lui, il ne nous connaît pas. Amen. Amen. Non, messieurs, c'est Dieu qui nous connaît. Amen. Parce qu'avant même que toi et moi nous soyons Hallelujah. formés dans les seins de nos parents, il nous connaissait. Et les jours qui nous étaient donc invités étaient tous inscrits Amen. dans son livre, n'est-ce pas? Amen. Donc, tous les jours de ta vie sur la terre. Avant même que tu puisses naître. J'aime Dieu. Frère. Amen. Dieu que tu sers. C'est pourquoi nous devons être fidèles. Amen. Pas des comédiens, parce que ça ne sert à rien la comédie. Amen. Mais être des vrais, parce que dans les vrais, nous avons le bonheur. Amen. Frère. Dans la foi véritable, nous avons tout. Amen. Mais dans les doutes, dans la peur, effectivement, nous n'avons rien. Parce que la peur te pousse au doute. Amen. Amen. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est juste. sûr et certain. Oui. Parce que nous avons besoin de pouvoir être sûrs de ses yeux. Et quand nous sommes sûrs de lui, effectivement, alors nous, nous avançons avec, avec certitude. Et nous sommes confiants, effectivement, à l'époque nous avançons, parce que ce n'est pas nous, mais c'est bien lui qui nous conduit en réalité sur le chemin où nous sommes. Donc nous devons être de vrai, effectivement, avoir une foi véritable pas une imagination, effectivement, mais chercher à être de vrai. Donc, c'est pour ça que tous ces hommes-là, qui s'y temps effectivement, comme Josué était tellement aussi confiant en lui, il savait marcher avec ses dieux, et quand le soleil voulait donc se coucher, Josué savait qui il était. Amen. Et Josué savait qui était ce Dieu en question, Amen. auquel il priait. Parce que mon frère et ma soeur, jamais homme n'avait fait chose pareille. Moïse ne l'avait pas fait, non. non Alléluia. Non messieurs. Mais cet homme ici s'était dit là, il dit, mais non, j'ai besoin de quelque chose. Amen. Parce que tu m'as dit que les ennemis devant moi seront tous éliminés. Amen. Mais voilà que la nuit tombe, ils vont se cacher Seigneur, Seigneur non parce que je suis fils de Dieu. Il est le soleil. Il n'a pas dit Dieu fait arrêter le soleil. Non, monsieur. Amen. Amen. Alléluia. Oui, monsieur. Non, il n'a pas dit Seigneur fais arrêter le soleil. Non. Il s'est interdit le soleil. Parce qu'il était sur le chemin du devoir. Amen. Et qu'il savait que Dieu était avec lui, effectivement. Il pouvait commander dire seulement un mot. Il a dit à Moïse, mais pourquoi tout s'écrit Moïse Alléluia. Parle seulement. C'est sûr et le Il a dit Moïse. Parle à mon chien. N'a pas dit, mais supplie le rocher, dit, c'est non, dit, mais parle au rocher. Amen. Pourquoi Parce que tu es un fils. Amen. Quand Dieu a créé, a placé Adam, il était donc maître de toutes choses. Amen. Juste. Mais c'est la réalité. C'est vrai. Mais les dieux que nous prions, c'est les mêmes qui marchent avec Adam. Amen. Amen. Il n'y en a pas deux, il n'y a qu'un seul. Amen. Le problème, c'est les degrés de la foi que toi tu as à son endroit. Est-ce que tu crois en lui jusqu'où mmh. mmh. Parce que là, pour Josué, il n'y avait pas de limite. Non, mais... Je crois en toi, il n'y a pas de limite. Parce que tu es Dieu, tu es tout puissant. Amen. Et comme tu m'as dit, va, tu seras avec moi. Je marche avec toi, Amen. tu es avec moi. Alors je peux commander au soleil. Le soleil s'arrêtera. Amen. Amen. Il a ordonné au soleil. Mmh. Le soleil s'est arrêté. C'est ça. À la lune. Et la lune s'est arrêtée. Jusqu'à ce qu'il ait accompli ce qu'il... Parce qu'il était donc dans la volonté de son Dieu. En qui il servait. Et il avait une pleine confiance. Regardez, frère. Juste pour que vous puissiez. Regardez-moi, s'il vous plaît. Paul, vous connaissez Il ramasse les brindilles. Pour qu'on aille mettre sur le feu. Qu'est-ce qu'on voit Le serpent le plus venimeux. Il a attrapé et il a mordi. -pôtre. Et quand ce serpent-là est mort, tu es meurs. Et tout le monde qui le regardait dit Mais certainement cet homme. Il était épargné dans la tempête, mais en fait, il était dans un vrai meurtrier. Il n'était pas un meurtrier. Il était un fils de Dieu. Mais avec quelle surprise Il pouvait voir que. L'homme n'a pas... Non non, non, non, monsieur. On a vu simplement l'homme, voyant le serpents il, il se bouge seulement comme ça. Et les serpents tombe dans le feu. Amen. Et l'homme continue son travail. Il regarde, il va enfler, il va tomber, il va avoir le Christ cardiaque. Non, il continue son chemin. Il fait Amen. Amen. Oui, monsieur. Amen. Avec toi, ma soeur, avec toi, mon frère, Amen. Dieu veut faire des miracles. Amen. N'attendez pas seulement que ce soit le prédicateur. Non. non Amen. Mon Amen. Avec toi, ma soeur. Avec toi. Amen. Dieu veut par toi Amen. montrer qu'il vit aussi dans ses filles. Mais oui, madame. Mais oui, monsieur. Parce que Dieu n'a pas seulement de fils, non. mais il a des fils et des filles. Amen. Amen. Donc, nous, nous devons réaliser effectivement ce que Dieu est, est avec nous, ce qu'il fait avec nous. C'est oui. pourquoi si nous perdons la foi frère, tout ce que nous faisons ne sert à rien. Parce que sans la foi, Amen. nul ne peut être agréable à Dieu. Amen. Peu importe l'état dans lequel tu peux te trouver, Amen. même si la maladie ronge ton corps, Vraiment. ne perds jamais la foi. Amen. Parce que la foi est ta victoire à toi dans Amen. tout. Amen. Amen. C'est que Satan cherche effectivement ce que tu perds la foi, tu puisses nous tu oh mais Seigneur, mais c'est pas. Je sens quand même. Mais toi, et t'a si tu crois, j'aime Dieu. Amen. L'azare était pourri pendant quatre jours. Vous vous souvenez, non Amen. Impossible oh. à la pensée de l'homme. Parce que l'homme sentait déjà, il était pourri. Amen. Sa soeur a dit au Seigneur, Rabbi, il, il, il sent déjà. Ça pouvait découvrir les prédicateurs. Mais non il a dit, il dit, mais n'étais-je pas dit Amen. que si toi tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu. Amen. Je et Satan. Vous savez, j'étais avec ma soeur Edith dans mon bureau tout à l'heure. j'étais content parce que je l'ai vu et qu'elle avait demandé, bon, j'étais assis et puis il me parlait de me rendre témoignage, c'est que comment le Seigneur ailleurs pour agir parce que j'ai dû prier pour un jour vers une, une heure des deux heures du matin. Alors voilà qu'elle me racontait et puis elle me disait qu'il était donc parti à un endroit là et puis bon, on lui a dit de pouvoir faire ceci et puis il dit mon Seigneur et mon Dieu et puis il était assis il se dit mais moi je suis une fille d'Abraham, je suis une fille de Dieu et Seigneur, elle souffrait beaucoup parce qu'elle se sentait la pour ceci et ceci et et cela et puis bon ben c'est comme si on l'avait mis en fait dans une sorte de, de caisse où elle ne s'appelle pas, il pour... Puis elle me parlait, je l'écoutais, je la regardais effectivement et puis bon. J'avais un pincement dans mon cœur parce que je voyais que ce qu'elle était et l'état dans lequel la chose était effectivement, on fait, on l'a on fait comme ça parce qu'on dit qu'elle ne pourra pas avoir un, un, un lieu où elle peut s'échapper ou s'en sortir. Nous avons le dans cela. Et pendant qu'elle me parlait, je la regardais simplement. Et puis, quand elle m'a parlé, les choses étaient, quand on, on voyait, c'était vraiment impossible. Parce qu'on l'a coincé à gauche et à droite, effectivement. Satan, il est vraiment rusé. Hein? Dans sa façon, il est vraiment. Parce qu'il connaît aussi les Écritures. Mais mm -hmm. dans le mauvais sens. Mm -hmm. Oui. Amen. Alors, il dit, bon, ainsi, ainsi. Pour... Alors, je la regardais, elle parlait, et puis elle parlait. Puis, je disais, pendant qu'elle parlait, je l'observais, et puis, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, la chose paraît vraiment impossible. Mais quand même, tu nous as dit que. Euh, il n'y a rien qui soit impossible. Amen. Même si vraiment, on coince comme ça, on enfin, ferme. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Et elle, elle ne se rendait pas compte de me parler parce qu'elle avait presque deux ans, parce que son cœur était brisé. Elle dit Mais suis vraiment elle dit, je suis vraiment à suis. Mon cœur était tellement brisé. Elle me racontait. Puis je réalisais effectivement que ça, ça conduisait à cela. J'avais mal dans mon cœur pour elle. et pendant que je lui parlais, parce que souvent, je dis toujours que quand les gens viennent à mon bureau, ils ne réalisent jamais à ce moment hein, le changement qui se passe. Je peux m'asseoir avec vous, nous parlons vite la main. Hein. Et je parle avec vous, effectivement. Parfois, je souris, je vous parle la l'aise. Ah, c'est là, ou nous Mais vous ne réalisez pas, à un moment, quand il y a un changement. C'est ça. Alors, ce changement s'est passé. Et pendant qu'elle parle de son cœur pour lui j'ai vu, la fille était là-bas. Ah, j'ai dit, mon Dieu. Et puis. Tout d'un coup, paf. Alors quand j'ai dit, Seigneur, mais tu as dit, c'est vrai que quand on va commencer dans ceci, il n'y a pas de, de su non plus. Mais toi, Seigneur, tu es capable parce que là où il n'y a pas du de su, quand c'est impossible, pour toi, tu as dit, c'est possible. Il est vrai. Alors là, voilà. Wow. revoir. Il a ouvert une porte. J'ai dit, dit, ma soeur, voici la porte que tu donne. N'est-ce pas vrai, ma soeur Amen. Alors, personne, même ni elle, ni moi, on ne pouvait jamais penser à ça. Mm -hmm. Et quand on pouvait, on dit, mais, si je si vois quand on détruit, tu vas les tomber par terre. Elle était mon espoir, ma soeur. Amen. Mais j'ai dit, Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Amen. Il m'a me dit, mais voilà la porte, effectivement. Mm -hmm. Et ça, ça, ça, ça, ça, ça. ça. Je lui dis, est-ce que c'est si N'est-ce pas vrai, ma soeur Elle est tombée à genoux comme au moment, On a prié ensemble avec elle pour remercier Dieu. Ça peut vous dire que Dieu connaît ta vie. Amen. Et il sait que Amen. dans l'avenir, l'ennemi va te coincer quelque part. Mais aussi, en tant que Dieu il y aura une porte qui lui. et L'ennemi ne sait pas. Amen. Mais que lui savait que l'ennemi allait faire ça. Oh non, il est bon. Amen. Vous êtes enfant, que Dieu te bénisse. Amen. Et il a ouvert la porte. Il dit Mais voici la porte, effectivement, Amen. où tu peux sortir d'une manière honorable. Amen. Et c'est vrai. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Mais oui, frère. Ou oh, elle n'a rien à faire, mais Dieu est le meilleur. L'homme ne peut pas dire non, mais oui, elle a fait. Non, non, non, non, c'est pas elle qui fait. Alléluia. Mais c'est son père qui Amen. fait. Amen. Il a dit J'ouvre une porte devant toi. Amen. Et personne ne ferme. Pourquoi la fidélité en Dieu est quelque chose de très important, Amen. mon frère C'est pourquoi pour toi, mon frère, pour toi, parce que en tant qu'enfant de Dieu, rien n'est impossible. Amen. Amen. Aussi longtemps que nous avons ce Dieu qui est vivant, toutes choses sont possibles. Amen. Et pour maintenant qu'il puisse te révéler les choses, sois maintenant dans sa volonté. Quand Amen. Amen. Amen. il agira effectivement. Quand Satan pensera qu'il t'a maintenant coincé de tous les côtés, oh. c'est à ce moment-là que Dieu vient. Pour Amen. Amen. Amen. te montrer qu'effectivement, que je suis l'alpha et l'oméga. Amen. Amen. Quand tu Amen. as cette idée, mes frères et n'est-ce pas Dieu qui a dit à Abraham, il dit Mais ils <rire> seront asservis pendant 400 ans oui. Pharaon ne le savait pas. Amen. Pharaon pensait qu'il le mettait là-bas, qu'il ne devait jamais sortir. Mais il avait dit Après 400 ans, Amen. je viendrai. Amen. Donc il entrés dans l'esclavage avec une parole de promesse Amen. de quoi Amen. des délivrants. Oui, monsieur. C'est ça. Et pourquoi nous devons être reconnaissants à notre Dieu Amen de ce que, sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Amen. Mais avec lui, effectivement, nous réalisons que, oh, nous avons trouvé grâce aux yeux de ces dieux qui, tout au long de notre marche, effectivement, nous aurons des hauts et des bas, mais nous ne serons jamais en bas. Amen. Mais c'est vrai, frère et seul. Vous allez avoir les hauts et les bas, mais nous ne serons jamais en bas. Nous serons toujours en haut. Amen. Ça, ne l'oubliez jamais frère et ça. Il faut que nous soyons fortifiés dans la foi, frère. Que nous puissions être conscients de la grâce que Dieu nous a accordée. Alors il dit, mais car si nous croyons, car si nous croyons, parce qu'il faut d'abord croire que Jésus est mort. C'est écrit dans le lire avec vous. Et c'est écrit dans l'Institut. Voilà. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort, parce qu'il faut d'abord croire que c'est Jésus. Alors je l'ai toujours eu pour pouvoir le dire mon frère et ma soeur, un chrétien, un croyant, parce qu'on dit un chrétien, c'est vraiment un fils de Dieu qui a l'esprit de Christ en nous. C'est vrai, non Amen. Il est né de Dieu. Et il vit pour Christ, effectivement. Comme l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Il ne sonne pas la trompette devant lui, mais les gens qui sont autour de lui Amen. rendent témoignage de sa propre vie. Amen. Parce qu'il ne vit plus pour lui-même, il vit pour celui qui est mort et pour lui. Amen. Donc, c'est chrétien, effectivement, quand il a cru au Seigneur, il ne pourra jamais plus mourir. Amen. Un chrétien, un fils de Dieu, ne meurt jamais. Puisqu'il est fils de Dieu, Amen. il ne peut pas mourir et ne fait que ça Jésus christ notre Seigneur est fils de Dieu n'est-ce pas vrai Amen. il est sorti de Dieu il retourne aussi à Dieu Amen. à la croix les Golgothènes lorsqu'il a été crucifié entre ciel et terre parce qu'un chrétien il dort, n'est-ce pas vrai il meurt pas les chrétiens celui qui meurt, c'est un païen. Amen. Païen, le pécheur meurt. Et les croyants, ils ne meurent pas. Amen. Alléluia. À la croix de Golgotha, parce que la Bible nous fait savoir que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Est-ce que vous entendez Amen. Donc quand on parle du sang qui est sorti, effectivement, il faut que la victime soit morte. C'est pas vrai? Juste. Il faut qu'il ait été de parce que la vie est dans le sang. Ouais. Ah, c'est Jean le Baptiste qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors, si il a ôté les péchés du monde qui c'est l'agneau, il est censé pouvoir être offert. Donc, quand on offre, effectivement, on couple la grosse, il va plus vivre. Hein? Donc, il va complètement mourir. que le sang, effectivement, ben, il à être versé pour le péché, c'est pas vrai? Donc, à la croix de Golgotha, suspendu entre ciel et terre, Jésus-Christ, notre Seigneur, ne s'est pas endormi. Ne s'est jamais endormi à la croix de Golgotha. Parce que si s'était endormi à la croix de Golgotha, nous ne serions jamais, jamais, jamais sauvés. Pour que nous soyons sauvés, il fallait qu'ils puissent mourir. Amen. oui monsieur oui, alléluia, Amen. Hmm. alléluia. Oh, oui monsieur le roi nous devons vraiment beaucoup le remercier Amen. à la croix de Golgotha il ne s'est pas endormi parce qu'il était endormi monsieur ben il n'a pas eu de mort Or, oh, il fallait que la mort soit c'est pourquoi Parce que Satan allait dire, mais il a joué la comédie. Non, Dieu veut prouver que la véracité est sa parole. Amen. Amen. C'est là que Satan vous garder, en disant que moi, je veux toujours garder le pouvoir d'autorité sur toutes ces armes ici. Parce qu'il n'y en a aucun qui peut arriver à pouvoir dire quelque chose qui ferait que Dieu puisse vraiment redonner effectivement aussi Voir la victoire à ce peuple. Je dominerai toujours sur eux. Dieu surprend toujours. Amen. Amen. Parce que les démons, Frère, alors que les croyants, les pharisiens, les syriens euh, n'arrivaient pas à pouvoir le connaître. Mais les démons savaient. Il dit Mais tu le Christ, le Fils de Dieu. Les démons savaient que celui-là n'était pas comme les autres hommes. D'ailleurs, par sa naissance, il était différent. Amen. Amen. Il n'est pas venu comme toi, et moi. Est ça. Hmm? Il est venu différemment. Est ça. Parce que la parole de Dieu l'avait annoncé. Et voici, la Vierge le consulera. Alléluia. Amen. Et cela s'est accompli aussi. Et on a pu voir effectivement qu'il vivait ici. Donc les démons savaient qu'il était le maître du ciel de la terre. Ils voyaient. Amen. Donc c'était Dieu dans la forme humaine. Et c'est Dieu marcher sur la terre. Amen. Amen. Eh oui. Le problème avec euh, les démons et Satan lui-même, c'est l'incrédulité. Ils n'ont pas la foi. Amen. Il n'y a pas de foi chez mm -hmm. eux. Alors, il marchait effectivement. Il savait que c'était lui. Parce que le pouvoir là, il contrôle toutes choses. Hein. Bien sûr. Voilà qu'on l'amène là-bas. D'abord, on l'a réuni entre les mains des et... païens oh. comme Romains. On a commencé à pouvoir les frapper. Et on voyait que sur son corps, il y avait du sang sorti. Vous savez, frères et sœurs, quand vous regardez très bien d'abord comment il est il né, lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur aîné, est né. c'est l'ange Gabriel qui est allé vers Marie. Amen. Vous vous souvenez Amen. Il a dit à Marie, tu es béni, comme toutes les femmes, effectivement. Le Seigneur te le te couvrira. Donc, pourquoi cet enfant qui est traducteur sera appelé fils du très Pour que toi et moi nous messions, il faut qu'il y ait une cellule de sang. Il vient de l'homme qui rentre dans la foi. Vous comprenez cela, non oui. Le sang, effectivement, qui vient pouvoir comme vous le savez. Donc l'homme devient vivant avec tout ce que nous avons. Parce qu'il y a eu du sang qui est parti, effectivement, dans lequel il y avait la vie, avec tout ce que vous avez, On fait cela, et puis évidemment, parce que ce qui fait de l'homme, ça ne vient pas de la femme, ça vient de l'homme, effectivement. Parce que la femme est une incubatrice, vous le savez. Est-ce que vous suivez? Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il n'y avait pas une seule de sang qui est venu d'un autre pour faire qu'il puisse avoir aussi des sangs comme l'être humain. Qu'il soit issu de l'être humain. Est-ce que vous suivez? Amen. Amen. Ah. Amen. Alors voilà que c'est l'ange Gabriel qui vient vers Marie avec la parole, Amen. Marie a simplement cru à la parole, n'est-ce pas vrai Amen. Quand Marie a cru à la parole, qu'est-ce qui s'est passé Elle a senti dans son ventre qu'il y avait une vie, mais jamais le sang de Joseph n'est allé là-dedans. Marie, malgré qu'elle était enceinte, elle était toujours Merci beaucoup. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia. C'est la Bible. Frère. Amen. Donc, Joseph n'avait pas touché Marie. Non. Mais dans les ventres de Marie, il y avait un bébé. Non. Et là, comment ça se fait que toi, Marie, Joseph était troublé oh. <rire> Marie, comment tu peux me dire que tu es enceinte et que tu me dis que tu n'as pas été touchée par un homme Chose Marie n'a jamais été entendue, Marie. « Explique-moi !» si le trou de la maison. C'est pourquoi l'homme était été transpiré. Ce c'est pas possible ici. Et comme il était quelqu'un de bien, Dieu voit le cœur. Amen. Amen. Amen. Il n'a pas voulu exposer sa femme. Si c'était nous, ah, frère Alléluia venez. Vous savez, je vais toujours parler. Cette femme, cette femme, aujourd'hui, je vous dis, on a surpris cette femme. C'est vrai. C'est comme cela que nous sommes. Amen. Mais lui, lui, lui Amen. Ainsi, mec, oui, oui, non. Et ensuite, c'est le oui, mais il mais... Et puis il dit, Il dit, comment je peux faire pour ne pas qu'elle soit exposée Non, il avait vraiment l'amour, c'est ça quand nous aimons Dieu... Il y a quand même la compassion, Amen. la miséricorde. Oh. oh oui, mon frère et c'est vrai. J'aime le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement parce que Dieu bénisse mon Amen. Mon Amen. Mon Amen. Mon. Amen. Est est il dit, mais il ne voulait pas l'exposer. Et Dieu regardé l'intention et la pensée de Joseph, Joseph monsieur. Joseph. Dieu aime voir comment Amen. tu réagis. Il faut toujours avoir un cœur droit intègre, mon frère. C'est comme cela que Dieu agira pour toi. Amen. Pendant qu'il voyait cet homme qui vous aimait tellement, mais qui ne voulait pas faire souffrir, effectivement, ainsi, Dieu dit voici un homme juste. Amen. Amen. Et il envoie son ange, va parler avec vous. C'est comme ça que Dieu va vous révéler des choses. Amen. Amen. Oui, avec un cœur droit, une pensée droite Dieu va vous révéler des choses. Amen. Est juste. Alors il dit, mais n'est-il point de prendre Marie ta femme Alors maintenant la formule est venue. Oh, maintenant quand tu es fiancé, c'est la tienne. Monsieur, non, monsieur. Amen. Dieu savait que Marie allait être la femme de Joseph. Amen. Mais quand toi tu es fiancé avec Jean Gabin. Amen. Qui sait si ceci dans trois semaines, effectivement, les fiançailles les être récoupées. Vrai. Vraiment. Vraiment. Donc il ne faut pas crier, c'est ma femme, c'est ma femme, c'est ma femme. Non, monsieur, non. vous êtes encore fiancé. Amen. Amen. Amen. Vraiment. Oui. Voyez-vous Parce qu'il ne faut jamais sortir une doctrine simplement parce que. Non, il faut qu'on sache effectivement pourquoi cela a été dit ainsi. Amen. Et qu'est-ce qui C'est pour ça que nous, nous, nous, nous honorons les fiançailles. Amen. Mais il ne faut pas que je vous l'explique la autre fois ici, non comme oh, un frère là qui n'écoute pas parce qu'on parce qu lui dit ils sont... Ah, nous on connaît, parce qu'on a lui, on connaît, on connaît. Tu dis, mais qu'est-ce que Oh, mes frères, dis, mais frère, oui, mais le frère qui est fiancé, rappelle et tout trouve la soeur piloui doux. Tu dis, mais frère qui se pas, c'est Ah oui, mais oui, mais la Bible a dit, c'est ma femme, hein, Fiancé, l'ange a dit, ne refuse pas de prendre Marie, ta femme. Donc, moi aussi, comme quand... Ce sont les choses que j'ai vécues. Tu dis, mais frère, tu vas me dire, non, non, frère, c'est... Et le message l'a dit d'ailleurs, le prophète l'a dit, que fiancé, ça veut dire femme à toi dont je pouvais. Et c'est pourquoi je suis allé. Oui. Vraiment. <rire> <Bravo. rire> tu vois, parce que... Et comme ça, dit, c'est ça le problème. Donc là, le Seigneur parle donc à, à, à Joseph. Il dit, ne crains pas de prendre marie l'enfant qu'il a conçu, parce que Dieu savait qu'il qu avait fait la promesse à David voilà. que tu ne manqueras point de successeur. Amen. Assis sous ton trône, Amen. Joseph était la lignée de David. Alors Dieu savait, pour bon ami. Oh oui, frère, Amen. Nous devons rester dans la parole. Amen. Amen. Parle effectivement, parce que la révélation c'est la pensée de Dieu derrière la parole de la C'est ainsi que Joseph, maintenant il a compris, et comme Marie était dans cet état-là, n'ayez pas peur, je vais pas dedans, même si Joseph s'a poussé, parce que voir Marie s'a poussé, s'a poussé, la puissance de Dieu qui était autour de la Même si la pression était tellement si forte, chez Joseph, il n'aurait jamais touché ma vie. Amen. Amen. Bien sûr, monsieur. Bien sûr, madame. Dieu veille. Amen. Amen. Amen. Oh oui, monsieur. Oh oui, madame. Quand quelque chose de Dieu est quelque part, il veille et la main de son Amen. Amen. Amen. Que parce qu'il avait dit la vierge concevra et devait concevoir et demeurer vierge jusqu'au jour où elle allait mettre au monde cet enfant donc cet enfant qui était là qui a commencé à pouvoir bouger moi, il n'avait jamais été en fait conçu comme tous les autres enfants donc il n'y avait pas une cellule de sang humaine dedans. Non. Mais tout ce qui le constituait, oh, Alléluia, était la parole alléluia. de Dieu. Alléluia. Maintenant, regardez, vous dites, mais Alors, le sang, c'est quel sang Mon frère et ma soeur, qui a créé ton sang Alléluia. Le sang qui a ton corps, c'est Dieu qui l'a créé. Il est le même que le même sang. Alléluia mais aussi ton centre, Amen. Parce que l'auteur de ce sanguines pour la c'est Dieu. Amen. Et Dieu est le créateur. Amen. Dieu est la parole. Alléluia. Gloire soit Dieu aussi. Amen.